Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube et un grand bienvenue à toi qui vient d'arriver sur cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir toute une série de vidéos que je publie régulièrement chaque semaine. Des vidéos où on parle d'immobilier, on parle également d'entrepreneuriat. Donc des vidéos qui sont principalement et eh sur les investisseurs qui sont pour les investisseurs immobiliers mais peut-être que toi aussi tu souhaites faire de l'immobilier et que tu n'as pas donc de possibilité de recourir aux banques, peut-être que tu n'as pas d'apport, peut-être que tu tout simplement eh bien, tu ne possèdes pas d'appartement et eh bien sache qu'on on a la possibilité aujourd'hui eh de faire de l'immobilier sans être investisseur immobilier, c'est-à-dire sans acheter d'appartement, tout simplement en utilisant des techniques type la sous-location. Donc la sous-location professionnelle immobilière, tu verras, tu découvriras tout un tas de vidéos par rapport à ça. Si tu souhaites lancer un business dans l'immobilier, je peux te recommander aujourd'hui de lancer un business autour de la conciergerie automatisée. Qui va te permettre eh bien, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tu verras aussi que sur cette chaîne, on parlera aussi beaucoup eh bien, de techniques, de méthodes euh, d'exploitation pour eh bien, derrière rentabiliser soit nos investissements locatifs, soit tout simplement eh bien, gagner de l'argent, générer du cash flow et tout simplement vivre eh bien, de nos euh, projets immobiliers. Donc tu verras découvrir tout ça dans ces vidéos et puis on parlera aussi et eh bien d'entrepreneuriat du mindset d'entrepreneur alors qui je suis pour te parler de tout ça et eh bien donc moi je m'appelle Sébastien et aujourd'hui et eh bien je suis entrepreneur depuis mes 23 ans et j'ai aujourd'hui donc euh, 45 ans donc ça fait pas mal d'années que j'entreprends j'ai fait pas mal de, donc, de types d'activités de, notamment du e-commerce notamment de la distribution puisque j'étais importateur distributeur j'ai aussi donc monté deux sociétés de conciergerie. J'ai fait de la sous-location à l'étranger, de la conciergerie aussi à l'étranger. Je le fais également en France. Donc En France, je suis investisseur immobilier, c'est-à-dire que j'investis dans des appartements donc, que j'achète et que derrière, eh j'exploite. En location par, principalement courte durée voire moyenne durée et puis je suis aussi donc de la sous location et puis j'ai également donc comme je te le disais une conciergerie automatisée qui permet de, donc d'accompagner des propriétaires investisseurs et eh bien tout simplement à gérer bah, les entrées les sorties, euh, comment dirais-je, les ménages, le linge etc. Donc tout ça fait partie eh aujourd'hui des activités que je développe dans le cadre de, mes, de mon entrepreneuriat. Donc à travers cette chaîne, eh l'idée c'est de partager avec toi mon expérience quand même plus de 20 ans. Euh, moi j'ai acheté mon premier appartement, je devais avoir 24 ans ou 25 ans, je me rappelle plus exactement. J'ai acheté aussi des bureaux, euh, j'ai voilà, fait de la division, Enfin j'ai fait pas mal de choses dans l'immobilier, donc pas mal d'expérience et puis c'est vrai que depuis maintenant eh bien, plusieurs années, on a des techniques euh, d'exploitation qui sont très intéressantes comme la location courte durée, la location moyenne durée, euh, la colocation. Euh, tout ça sont des techniques qui vont te permettre d'aller chercher de l'argent, de gagner plus d'argent à travers soit tes investissements locatifs, soit tout simplement à travers eh bien, de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui on est capable de créer des entreprises où on va vivre de l'immobilier, encore une fois, sans posséder les appartements physiquement, c'est-à-dire sans avoir à recourir aux banques. Donc ça c'est plutôt chouette et moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plus de 5 ans c'est même 6 ans de mémoire euh, que je me suis lancé vraiment dans la location courte durée donc j'ai vraiment une expertise par rapport à ça dans les techniques euh, dans les méthodes dans les tips dans les euh, petites choses qui vont faire la différence finalement et qui vont te permettre bah, toi de passer peut-être du stade débutant ou du stade peut-être un petit peu amateur au stade vraiment professionnel puisque derrière tu vas voir qu'il y a des manières de faire moi je suis quelqu'un qui est bah, tu l'as compris donc entrepreneur et quand tu es entrepreneur tu es assez curieux tu testes aussi beaucoup de choses, je teste beaucoup de choses et l'idée eh bien, tout simplement c'est de, à travers cette chaîne YouTube, de partager ça avec toi, de partager mon retour d'expérience. Je fais aussi beaucoup de vlogs qui permettent voilà, de te mettre de plonger dans ma vie de tous les jours, que tu vois un petit peu bah, ce que c'est que la vie d'entrepreneur, ce que c'est que la, la vie d'investisseur immobilier. J'adore partager ça. Je fais aussi eh bien, donc des, euh, des interviews de d'autres entrepreneurs ou de d'autres eh euh, personnes qui montent des business qui à mon sens sont intéressants. Encore une fois, l'idée c'est de t'amener petit à petit à à, entreprendre, à créer ton entreprise, à peut-être quitter ce métro-boulot-dodo que tu, que tu vis au quotidien. Et peut-être que tu souhaites toi aussi, eh bien tout simplement prendre ton, indép ton indépendance financière et te lancer pleinement euh, donc dans l'entrepreneuriat ou peut-être l'investissement locatif. Mais tu as bien compris que l'immobilier fait clairement partie des piliers de l'enrichissement. Donc les piliers de l'enrichissement c'est quoi Eh bien c'est l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat et c'est également aussi tout ce, qui est, euh, donc, euh, tout, tout ce qui est bourse, tout ce qui est marché boursier, notamment les crypto-monnaies. On en parlera aussi euh, sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, à mon sens, j'ai vraiment envie sur cette chaîne de te faire partager tout ça, ce quotidien, euh, te faire découvrir des méthodes, te faire découvrir des outils, euh, des techniques qui vont toi aussi eh bien, te faire avancer. Tout simplement, l'idée c'est de te motiver à toi aussi entreprendre, à toi aussi te lancer, tout simplement, à mettre en place ces techniques, ces méthodes. On en parle. Très fréquemment cette chaîne youtube j'organise aussi très fréquemment des lives. j'ai aussi des formations totalement gratuites que je eh bien que je propose hein. tu verras dans chacune de mes vidéos dans les parties descriptions tu découvriras tout ça systématiquement j'aime bien partager bah, des, des formations que j'ai pu mettre en place ou tout simplement des guides enfin j'aime vraiment apporter un maximum de contenu cette chaîne youtube c'est vraiment l'idée et encore une fois euh, moi je fais vraiment ça cette chaîne youtube par passion c'est vraiment une passion j'ai démarré cette chaîne youtube il y a maintenant plus de deux ans euh, et c'est voilà, C'est quelque chose que j'aime faire au quotidien, j'aime pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, on fait régulièrement des rencontres aussi avec les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou qui ont rejoint mes programmes de formation. Et l'idée, eh c'est tout simplement d'échanger, de réseauter, de discuter euh, et encore une fois, je pense que j'ai euh, cette légitimité euh, pour t'expliquer un petit peu tout ça. Je vois parfois des YouTubeurs qui ont peut-être 3, 4 ans d'entrepreneuriat et qui sont là en train de t'expliquer qu'il faut faire comme ci, comme ça. Bon, peut-être qu'ils ont des bonnes euh, idées, peut-être qu'ils ont des bonnes méthodes, bien évidemment, hein, je ne reviens pas sans doute. Mais à mon sens, l'expérience doit aussi jouer fortement. Et c'est quelque part ce que je, je viens amener sur cette chaîne YouTube, c'est mon expérience. 45 ans, je me suis lancé à 23 ans. J'ai un cursus d'ingénieur informaticien. Donc moi, je me suis lancé... Euh, donc dans l'entrepreneuriat très jeune d'ailleurs au tout début hein, très clairement je travaillais pour un patron je bossais pour une, une société en ingénierie informatique et j'avais commencé à monter ma première entreprise première entreprise de e-commerce que j'ai ensuite revendue et je suis parti comme ça bon an mal an eh bien sur différents types de business que j'ai tantôt revendu tantôt cédé tantôt arrêté aussi euh, tu verras aussi que j'ai partagé avec toi et eh bien pas uniquement mes réussites parce que bah, la vie d'un entre, entrepreneur c'est pas uniquement constitué de, de faits positifs c'est pas uniquement que des réussites j'ai aussi eu mon lot et eh bien d'échecs euh, j'ai aussi euh, bah, déposé le bilan ça m'est déjà arrivé donc c'est voilà il n'y a pas lieu à, à comment dirais-je à, à rougir par rapport à ça pour moi encore une fois un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui justement a tout ce parcours justement quand même de de 20 années, d'entre plus de 20 années, même d'ailleurs d'entrepreneuriat, mais qui a eu justement son lot de réussite, son lot d'échecs. On, on le sait tous, aujourd'hui pour réussir, il faut quelque part, et eh bien à un moment donné, chuter, euh, chuter pour mieux apprendre de ses erreurs et pour mieux au contraire eh bien, passer au niveau au-dessus. Donc pour passer au niveau dessus, bah effectivement il y a les échecs, les erreurs qui vont nous faire apprendre de nos erreurs mais aussi tout ce qui est, je t'invite vraiment à lire aussi, à lire des bouquins mais aussi eh bien, à suivre euh, des vidéos YouTube où justement bah, des personnes euh, qui sont bienfaisantes comme moi très clairement eh bien, sont là pour échanger et partager euh, leurs valeurs, leurs savoirs. Et l'idée encore une fois c'est vraiment à bah, toi aussi de pouvoir te motiver à entreprendre, à avancer dans la vie et puis à faire que ta vie tout simplement soit juste extraordinaire. On n'a qu'une vie les amis, on n'a absolument qu'une vie et à un moment donné il faut vraiment donner du sens, donc du sens au sens personnel mais aussi au sens professionnel, c'est vraiment important et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers cette chaîne youtube. Donc bien évidemment je vais t'inviter et eh bien à t'abonner tout de suite à t'abonner à cette chaîne, à activer bien entendu la petite clochette comme ça tu seras notifié les prochaines fois, je te publierai des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, une chaîne YouTube où tu, tu verras, il y aura des vidéos régulières qui sont publiées chaque semaine. Tu pourras regarder, il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles j'ai déjà traité. Mais l'idée, c'est d'apporter toujours et encore plus de valeur sur cette chaîne YouTube. Je vais te souhaiter un bon visionnage. Puis peut-être qu'on sera amené à se rencontrer ou à échanger à travers d'emails ou différents commentaires que tu publieras sur cette chaîne et j'en serai ravi. Eh bien, je te dis bon visionnage et à très bientôt.